Comment rattraper une maille, euh, on la refait. Euh, pour bien comprendre il y a deux trois petites choses à savoir donc euh, ce qui m'a été demandé c'est alors pour le jersey ça pose pas de problème, ça apparemment ça a été bien compris, la question était sur le jersey envers, alors tout de suite je vous dis tout de suite hein, le sur le jersey envers, sur l'envers du tricot c'est du jersey en droit. donc déjà ça va simplifier la tâche. Ensuite pour euh, on va arriver au point mousse, mais avant ça, j'ai fait du point gaudron, c'est-à-dire un rang droit, au retour un rang envers, à nouveau un rang droit, euh, un rang droit sur l'envers, envers sur l'endroit, etc. Bon, bref, on se retrouve avec, quand on le regarde de face, on se retrouve avec trois rangs en trois rangs envers, trois rangs en Du point mousse, maintenant c'est que des rangs droits, donc rang droit ici, là, sur le retour un rang endroit aussi, donc quand on écarte, hop, on le voit ici, etc. Donc alternativement, on voit quand on se place sur un seul côté, un seul et même côté, on voit un rang envers, un rang droit, un rang envers, un rang droit. Voilà, donc l'accident, il va arriver ici, à savoir la maille qui file, alors voilà le travail, donc pour les besoins de la vidéo, hein, j'ai remplacé les aiguilles par un arrêt de maille parce que je sentais que ça allait pas être possible euh, donc ça a filé, euh, je ne refais pas le jersey endroit et pour cause on va faire le jersey envers mais le jersey envers on vient de voir que sur l'envers c'est de l'endroit je vous laisse deux minutes pour réfléchir à ça donc voilà facile, hein. alors ça sera certainement plus facile pour vous qui allez travailler à plat, moi pas trop alors, on remonte l'échelle, on fait une chaînette, en fait, parce que du jersey, si on regarde bien, ce sont des chaînettes les unes à côté des autres, qui sont maintenues ensemble par ce fil horizontal. Pour être sûr de ne pas se tromper de fil, de ne pas prendre le fil du dessus, ben, on n'hésite pas à écarter comme ça, hein. de toute façon maintenant c'est fait, c'est fait hein. Voilà. Donc, je vais remonter jusqu'en haut J'ai peut-être pas besoin de faire autant de jersey Mais bon Donc j'arrive sur le godron Qui commence donc Là on est sur l'envers Qui commence, je vois des rangs envers Donc là ce qu'il faut faire C'est il faut changer de côté De l'autre côté c'est en jersey endroit. Alors, le but de la manœuvre étant de ne pas perdre le fil, pas de perdre le fil ni la maille d'ailleurs. Voilà. Alors, ce qui serait bien, ce serait d'avoir un crochet avec deux crochets au bout. À chaque, un crochet à chaque bout. Parce que ça permettrait plus facilement de passer comme ça. Là, je ne vais pas y arriver. Hein. Donc, je me replace. Alors le, la taille du crochet, euh, prenez celle avec laquelle c'est plus facile, hein. c'est-à-dire que là c'est tricoté avec du 4 et demi. le crochet ça doit être du, je sais pas quoi, du 3, non c'est du 4, bon, ça aurait pu être du 3, hein. du moment que ça passe c'est bien, donc 3 rangs, 1, 2, Un. et 3. C'est une espèce de super point mousse le godron en fait. Alternance de endroit, envers, endroit. Le point mousse c'est plus euh, serré on va dire. Donc ce que je suis en train de faire là, va falloir que je le refasse pour point mousse. Vérifier aussi en passant que euh, les mailles sont pas tordues en tournant, que j'ai failli faire. Donc... Euh, on repère les fils. Il y en a un là, faut pas l'oublier. Un, deux. Vous voyez, alors je tourne le crochet. Hop. Et trois. C'est simplement la tension qui va maintenir le fil dans le crochet. Qu'est-ce que je vois là Je vois un rang envers. Alors, si je veux, je peux essayer, mais je suis pas sûre d'y arriver, de faire comme ça. Et la maille, là, elle va venir vers l'avant. Donc, j'enfile mon crochet vers le haut, par le haut, j'attrape le fil. Eh bien, écoutez, c'est pas si mal. Ensuite, j'ai de l'endroit. Allez, on réessaye, on enfile par le haut, Ah, il faut que le fil passe devant aussi, comme quand on tricote, hein. par le haut, et on passe au travers, oui, voilà, donc, si c'est pas possible, si c'est trop petit, si vous n'y arrivez pas, on fait un petit peu plus long. J'en ai oublié un. Ah. Ben c'est pas grave, on recommence. Lequel j'ai oublié Celui-là. Oui, je sens que je ne vais pas y arriver, donc je disais donc si vous n'y arrivez pas. On passe de l'autre côté. Le fil devant. Je l'attrape par le haut. Yes, ça marche, voilà. et puis maintenant, bah écoutez, je vais aller jusqu'en haut comme ça. On vérifie que la maille est bien à plat. Alors là, évidemment, ça se dédouble, donc c'est pas forcément est ce qu'il y a de mieux. Ça peut être un peu délicat, effectivement. ok bon j'abrège et puis pour réégaliser alors c'est pas mal là je m'en suis pas trop mal sortie euh, oui enfin faut le dire vite hein. là je suis bonne pour redescendre le truc et puis recommencer mais bon euh, et ben on voit pas la réparation c'est bien là où c'est bien fait sinon euh, si on le voit il suffit de tirer comme ça sur les côtés de haut en bas et les fils se réégalisent, glissent les uns sur les autres et ça se rééquilibre. Voilà, en espérant que ce soit un petit peu plus clair quand même.